Actuellement, j'effectue euh, ma thèse en philosophie des sciences euh, parce que j'ai réalisé que euh, bah, certaines questions et euh, réponses scientifiques, bah, pour les faire euh, progresser, la philosophie et la philosophie générale bah, des sciences est, euh, est indispensable. L'écologie, alors le, le terme dans l'ordinaire, a deux faces. Euh, une face qui est l'écologie théorique, qui est ce dont on s'occupe en général quand on fait de la, souvent quand on fait de la philosophie d'écologie, Et puis l'écologie politique, qui est ce dont on discute dans le, dans, dans le débat public. Et évidemment, ce n'est pas deux choses complètement décorrélées. Bonjour Elie et Antoine, merci à vous deux de bien vouloir participer pour parler d'éthique environnementale et d'écologie scientifique. On se prévoit donc des tournages début avril. Je reviens vers vous à ce moment-là. Je m'appelle Lauriane Mouissé, je suis chercheure au CNRS. En fait, je fais de la recherche en économie écologique. C'est une discipline qui est à cheval entre l'économie et l'écologie et qui vise à étudier les questions de développement durable euh, si possible, euh, sans donner un prix à la biodiversité. Je voulais mettre euh, au service de la lutte contre la crise environnementale les connaissances et les, les savoirs techniques que j'avais acquis jusqu'ici. Et donc la, la thèse, le sujet de la thèse est arrivé vraiment à point nommé donc en liant euh, un savoir scientifique et philosophique. Et donc le, la, la thèse s'intéresse aux explications, prédictions et modèles en écologie, donc avec cette approche croisée. Je m'appelle Gauthier Fontaine. Euh, Aujourd'hui, je suis doctorant en philosophie des sciences. Et je suis salarié de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Je travaille sur, en gros, une analyse épistémologique des modèles utilisés et développés pour évaluer les conséquences d'un accident nucléaire. Post-production. Aujourd'hui dans Game of Hearth, un petit avant-goût de ce qui vous attend sur la chaîne ces prochaines semaines. Vous l'aurez peut-être remarqué, et si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez déjà un peu pourquoi, mais euh, ces derniers temps, l'activité de la chaîne a été un peu ralentie. Et il se trouve que depuis octobre dernier, je travaille sur une commande de vidéos euh, qui ne sont pas pour la chaîne. Pour autant, ce projet, cette commande, n'est pas son lien avec le contenu que je propose ici, et du coup j'en ai profité pour réaliser aussi des vidéos pour la chaîne. Il y a donc une série assez conséquente qui va sortir dans les prochaines semaines. Mais il va falloir attendre encore un peu, parce que tout n'est pas tout à fait fini et doit être correctement coordonné, mais c'est en cours, et je remercie bien évidemment encore celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur YouTube et je vous dis à très très vite pour les nouvelles vidéos.